L'ambassadeur d'Algérie provoque la polémique en France. Canada, reprise des vols d'Air Algérie à partir de cette date. Amel, Adodad, Ouyaya, Solal, 13 nouveaux procès pour corruption. L'ambassadeur d'Algérie provoque la polémique en France. Alors que les tensions franco-algériennes semblaient se tasser après une première semaine d'octobre particulièrement tendue, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a ravivé la polémique entre les deux pays. Rappelé par la présidence de la République samedi 2 octobre suite aux propos controversés du président Emmanuel Macron sur le système algérien, qu'il a qualifié de politico-militaire, et la colonisation, Mohamed Antarda est toujours à Alger. Le 10 octobre, le président de la République Abdelmajid Tebboune a conditionné son retour à Paris par le respect de l'Algérie et de l'état algérien par la France. À Alger, l'ambassadeur d'Algérie à Paris ne chôme pas pour autant. Mercredi 13 octobre, il s'est exprimé sur la diaspora qui se retrouve prise en tenaille dans les « conflits interminables » entre Paris et Alger. Clairement, Mohamed Antardououd a lancé un appel aux franco-algériens pour peser dans la politique des deux pays.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 Pour s'attaquer une nouvelle fois à la diaspora algérienne, dans un contexte électoral dominé par les débats sur l'immigration, particulièrement maghrébine, et la place de l'islam en France. Jordan Bardella, président par intérim du Front National, le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, en a profité pour s'attaquer à l'Algérie. L'ambassadeur d'Algérie appelle la communauté algérienne à faire levier pour intervenir dans la politique française, a-t-il dénoncé sur Twitter. Avec ses génuflexions permanentes, Emmanuel Macron a fait de la France un paillasson. Nous la ferons, respecter face à ce pouvoir algérien corrompu et arrogant. Lydia Giroud n'a pas mâché ses mots, en qualifiant les propos de l'ambassadeur algérien de sournois et dangereux à plusieurs égards. Née en Algérie, cette ancienne porte-parole du parti Les Républicains, droite, estime sur Sud Radio que l'appel lancé par Mohamed Antardo ou à la diaspora, est un carburant pour le vote. D'extrême droite surtout dans un contexte de pré-campagne présidentielle tendue. Sans doute à dessein d'ailleurs. Les propos de Mohamed Antardo ou de ont également suscité des commentaires dans les médias français. Le site Atlantico a jugé par exemple très indécent les propos de l'ambassadeur algérien en France. Canada, reprise des vols d'air Algérie à partir de cette date le ministère des Transports dévoile la date de la reprise des vols en destination du Canada. La Compagnie Nationale de Transport Aérienne Air Algérie continue d'enrichir le programme de ses vols internationaux en incluant notamment le Canada. En effet, elle a ajouté de nouvelles destinations et de nouvelles rotations. L'annonce a été faite par le ministre des Transports lundi dans un communiqué officiel. Le ministère des Transports a d'abord annoncé la reprise des vols vers le Canada. C'est la première fois que Montréal sera desservie, depuis la reprise des vols commerciaux le 1er juin dernier. Désormais, Air Algérie effectuera trois vols par semaine au départ d'Alger vers Montréal. Le ministère explique aussi que la programmation de vols vers le Canada débutera à compter du mardi 26, octobre prochain. Par ailleurs, le ministère précise qu'en vertu du principe de réciprocité, Air Canada sera autorisé à opérer le même nombre de vols vers la capitale algérienne. C'est ce dont nous informe Algérie Eco. Air Algérie augmentera le nombre de vols vers la Tunisie. Dans le même contexte, le ministère des Transports dévoile qu'à partir de la semaine prochaine, Air Algérie ajoutera un nouveau vol vers la Tunisie dans son programme. Donc, elle passera de deux vols à 3 vols par semaine. Et ce, à compter du 24 octobre prochain. Selon la même source, le nombre de vols internationaux passera donc de 44 à 49 vols hebdomadaires. Cela viendra après les nouveaux ajustements au programme de vol. Désormais, la Compagnie Nationale de Transport Aérien desservira des destinations. Parmi elles, la France, la Tunisie, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis, le Canada. Dans le même communiqué, le ministère a souligné que les compagnies aériennes étrangères exerçant en Algérie bénéficieront du même nombre de vols commerciaux, soit 49. Donc, le nombre des vols des Verts Alger est 98 vols par semaine. C'est toujours d'après la même source médiatique. Amel, Haddad, Ouyaya, Solal, 13 nouveaux procès pour corruption. Une longue liste de procès liés aux affaires de corruption et mauvaise gestion est programmée entre le 20 octobre et le 22 novembre prochain. Anciens ministres, hommes d'affaires, et des ex wali comparaîtront principalement entre le tribunal de Sidi Mamed et la cour d'Alger. Cette liste de 13 procès comporte quatre nouvelles affaires à rejuger, alors que les neuf autres programmées seront, elles, rejugées en appel. Il faut savoir que le premier procès devait s'ouvrir ce 17 octobre à la Cour d'Alger, mais les juges ont décidé de le renvoyer au 24 octobre prochain, date à laquelle comparaîtra en appel à Dodad dans l'affaire ETRHB. En raison de la complexité des faits qui ont conduit à la condamnation de l'homme d'affaires à 12 ans de prison, la justice a également pris une autre décision cette fois. À savoir scinder le dossier en deux et procéder au jugement séparé des personnes physiques et morales poursuivies pour corruption et obtention d'indus avantages, ce qui donnera ainsi lieu à deux procès distincts. Ce mercredi, 20 octobre, marque quant à lui, le retour de l'ancien patron de la DGSN devant la justice. Il comparaîtra avec son épouse et ses quatre enfants devant la cour d'Alger. Après avoir introduit un appel suite à sa condamnation à 12 ans de prison en seconde instance. Une semaine plus tard, le 24 octobre prochain, Abdelghani Amel sera au centre d'un autre procès qui se déroulera cette fois devant la cour de Boumerdez. Il sera jugé, là aussi, en appel, en compagnie des deux anciens ouali de Tipazak, Mustapha Leyadi et Moussa Gueulaï. Le nom de Moussa Gelaï revient également dans un second procès en appel fixé le 3 novembre prochain à la cour d'Alger. Il sera rejugé dans l'affaire du parc Family Shop pour laquelle il avait été condamné à trois ans de prison en août dernier, pour détournement de foncier dans le cadre de la construction du parc d'attractions et d'un hôtel en bord de mer à Tipaza. Détenu à la prison de Coléa. L'ancienne Wali de Tipaza purge une peine de 12 ans de prison pour avoir octroyé un lot de terrain à l'un des fils d'Abdelgani Amel. La liste est encore importante. En appel, trois procès sont programmés à la cour d'Alger toujours, les 31 octobre, puis les 3 et 7 novembre prochains. Maïdine Takout, l'ancien ministre de l'ENERGIE, Youssef Yousfi et enfin Ahmed Ouyaya et trois hommes d'affaires, Mazouz, Bayri et Arbaoui comparaîtront dans l'affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne pour le cinquième mandat. Le 26 octobre, Aka Hakim, ancien directeur général chargé de la modernisation au ministère de la Justice du temps de Tayblou, comparaîtra aussi dans l'affaire des bracelets électroniques. Les nouveaux procès se dérouleront, quant à eux, tous au tribunal de Sidi Mamed. Il y a d'abord l'affaire Condor, programmée le 25 octobre. Le dossier avait été scindé en deux. L'on a vu, de ce fait, les deux anciens premiers ministres, Ouyaïa et Solal, jugés séparément des hommes d'affaires et condamnés à cinq années de prison pour octroi d'indus avantages. Dans le second volet de ce même dossier, les frères Ben seront jugés à leur tour. Le procès de Mohamed Attab, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, est programmé le même jour au tribunal de Sidi Mahmed. Ce dernier est poursuivi en qualité d'ancienne wali de Sidi Bel Abbès pour octroi d'un dû avantage. Abdelmalek Selal et Mustapha Rayel, son ancien directeur de cabinet, seront, eux, jugés le 8 novembre prochain pour corruption, malversation et mauvaise, utilisation de la fonction. L'ancien premier ministre et son directeur de cabinet sont poursuivis pour des faits liés à la corruption au niveau de la wilaya.